Bonjour. Bonjour, un problème qui revient régulièrement avec votre enfant, c'est systématiquement l'enfer au moment des devoirs par exemple Ou bien votre enfant pique un peu des colères toujours pour plus ou moins les mêmes raisons Vous avez repéré un phénomène déclenchant mais vous n'arrivez pas à prévenir les crises Ou simplement vous avez un problème récurrent avec votre enfant où vous sentez que le problème peut devenir récurrent Nous avons la solution on appelle ça la méthode gagnant-gagnant. Effectivement, on appelle ça la méthode gagnant-gagnant. Le docteur Thomas Gordon, que j'ai déjà beaucoup cité, appelle ça la méthode sans perdant. Adèle Faber et Hélène Maslich, que j'ai déjà cité également, appellent ça la résolution de problèmes. Nous, on appelle ça tout simplement la méthode gagnant-gagnant. Qu'est-ce que c'est que la méthode gagnant-gagnant C'est quand on réfléchit à des solutions. Ouais. Et on note toutes les solutions qui toutes nous passent les solutions, par la, no la tête. Toutes, toutes celles qui nous passent par la tête, effectivement. Et ensuite, on note la meilleure. On note la meilleure. Enfin, on choisit ensemble oui. la meilleure pour... Pour tout... que ça se reproduise. Oui, pour plus que ça se reproduise. Et Mais pour tous les deux. Il faut qu'on soit tous les deux gagnants dans l'histoire. C'est ça le plus important. Il ne faut pas que ça soit une solution qui m'arrange que moi. Il faut que ça t'arrange toi et que ça m'arrange moi. Ah. Il s'agit, lorsqu'on a identifié un problème, d'avoir une discussion avec son enfant autour de ce problème. Concrètement, attendez un moment propice. Par exemple, n'essayez pas d'avoir cette discussion après un, juste après un conflit. Laissez passer un peu de temps. Attendez que votre enfant ait bien retrouvé son calme et vous aussi. Quand c'est le bon moment, allez voir votre enfant et demandez-lui s'il est d'accord pour discuter. S'il est d'accord pour discuter, asseyez-vous avec lui et proposez-lui tout simplement une, une, une, une séance de méthode gagnant-gagnant. Déjà, il faut qu'on lui c'est quoi la méthode. Exactement. Il faut expliquer clairement le principe de la méthode. Il est simple. Il y a un problème et vous aimeriez trouver une solution à ce problème. Mais vous voulez trouver une solution qui vous convienne non seulement à vous, mais aussi à votre enfant. Vous voulez vous mettre d'accord ensemble sur une solution à appliquer dans laquelle il n'y aura pas de perdant. D'où le nom très original de cette méthode, gagnant-gagnant. Vous allez donc exposer le problème sans tourner autour du pot, mais sans jamais attaquer votre enfant. Ça, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Comment elle s'appelait cette vidéo C'était... Dire je plutôt que tu. Dans dire je plutôt que tu, c'était la fameuse méthode pour ne jamais attaquer son enfant. Il suffit de dire je plutôt que tu. On vous renvoie à cette fameuse vidéo. Dire je plutôt que tu. Vous allez dire à votre enfant, quelles idées as-tu pour résoudre ce problème Moi, j'en ai déjà quelques-unes, mais je ne suis pas sûr qu'elles te conviendront. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire, Timothée euh... food. Il faut... Dès qu'il y a une idée qui nous vers la tête ouais. ben on la note sur un papier Exactement. dès qu'on a plus d'idées ben on note la meilleure Prenez un papier et un crayon comme le suggérait Timothée et ensemble faites la liste de toutes les idées que vous avez l'un et l'autre pour résoudre le problème pour que le problème ne se reproduise plus Il est capital que vous incitiez votre enfant à donner ses propres idées et que vous les jugiez bonnes ou mauvaises Notez-les toutes. Une fois que vous avez noté toutes les idées, il ne vous reste plus qu'ensemble qu'à choisir la meilleure, celle qui vous convient à tous les deux. Une solution où vous êtes tous les deux gagnants. Il n'y a pas de perdant. Une fois que vous êtes tombé d'accord sur la meilleure solution à adopter, scellez votre accord en prononçant ces mots. On est bien d'accord On est bien d'accord Bah ouais. <rire> votre enfant doit vous regarder dans les yeux quand il vous donne sa réponse et vous devez obtenir un oui franc. Ne vous contentez pas d'un oui dit rapidement pour, pour balayer tout ça. Vas-y, fais-moi un oui franc. Oui. Merci. <rire> <rire> fais-moi un oui bof, un oui pas, vrai, pas vraiment franc. Ouais. Ouais, voilà. Ça, on s'en contente pas. On veut un vrai oui franc. Franc, ça veut dire sincère Exactement. Votre enfant sera alors engagé et il sera d'autant plus engagé que vous l'avez impliqué dans le processus de décision. Vous avez considéré son point de vue, ses idées et il sera d'autant plus impliqué naturellement si l'idée retenue vient de lui. Si c'est toi qui as eu l'idée de la solution, forcément, tu seras encore plus d'accord pour appliquer la solution, pas vrai Oui. Ça paraît logique. Si, malgré tout, le problème... Reviens quelques jours plus tard, tout simplement refaites une séance de méthode gagnant-gagnant. On se dit ensemble, on se dit « bon alors, la dernière fois, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche cette fois » Rappelez-vous les étapes. Attendez un moment propice. Ça veut dire quoi, propice Le bon moment. Ah. Le moment qui convient le mieux. Le moment où bah Par exemple, quand tu es calme, là c'est le bon moment, c'est le moment propice. Demandez à votre enfant s'il est d'accord pour discuter. Si oui, asseyez-vous avec lui et proposez-lui une séance de méthode gagnant-gagnant. Ou euh, résolution de problème ou euh, la méthode sans perdant. Ouais, tout ça c'est la même chose. Expliquez-lui le principe et surtout insistez sur le fait que vous tenez à trouver une solution qui vous convienne à tous les deux, une solution où il n'y aura pas de perdant. Exposer le problème sans tourner autour du pot, mais sans jamais attaquer. C'est quoi comme euh, expression sans tourner autour du pot Sans tourner autour du pot, ça veut dire tu vas directement, tu fais pas semblant de parler d'autres choses pour amener progressivement l'idée. Tu dis voilà c'est ça le problème. Mais tu ne dois pas attaquer ton enfant. Comme jamais. on l'a dit comme dans la, dans la vidéo, dire je plutôt que tu. Exactement. Pas d'accusation, pas de blâme. Pas d'insultes, bien sûr, et euh, pas de jugement, rien de la sorte. Faites ensemble la liste de toutes les solutions qui vous passent par la tête, bonnes ou mauvaises. Incitez, encouragez votre enfant à proposer ses propres idées de solutions. Notez-les toutes. Enfin, choisissez ensemble la meilleure solution, celle qui vous convient à tous les deux. Et voilà, euh, c'est une méthode vraiment très efficace. Mais il faut prendre le temps de le faire, c'est tout. Essayez, vous verrez, ça vaut vraiment le coup. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas empirer tout. Alors, j'aime bien cette remarque. Ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas faire de mal. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas empirer les choses. Donc, vous perdez rien à essayer. Mais il faut avoir l'esprit suffisamment ouvert pour éventuellement accepter une idée un peu originale de la part de votre enfant. Il faut faire preuve euh, d'ouverture de, d'esprit et de créativité pour éventuellement aussi combiner deux idées. C'était la technique du jour Yes C'est vraiment l'arme ultime pour résoudre les problèmes, pour résoudre les conflits récurrents entre parents et enfants. On n'a pas d'arme mais on a besoin de penser, hein. On n'a pas d'armes, mais on a besoin de penser. Ouais, bah, bah, oui. J'aime bien ça, parce que c'est vrai, j'ai hésité à utiliser le mot arme. Alors, je me disais quand même, on n'est pas là, c'est pas une guerre, mais c'est la guerre contre les conflits, tu vois C'est la guerre contre les conflits qui reviennent tout le temps, etc. Donc je me suis dit arme et la pensée. En fait, on a là, ce qu'on a là, ce sont encore une fois des outils. Donc voilà, utilisez cette technique, cet outil, euh, c'est vraiment efficace, ça vaut le coup, n'hésitez pas, pratiquez, pratiquez chez vous. Avec votre enfant. Avec votre enfant, bien entendu. Je pense que l'occasion se présentera. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Excellent. De laisser un commentaire ou de vous abonner à notre chaîne YouTube Parents Positifs et Bienveillants. Ou de, ou de partager. Et de partager. Mais oui, bien sûr, partager. Ça, j'y pense pas assez. Ciao Ciao, à plus